Salut tout le monde, seconde vidéo des minutes élémentaires et 1er avril oblige, il me fallait vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Alors quoi de mieux après vous avoir parlé de fusion nucléaire que de vous parler d'hélium. C'est parti Alors, comme demandé par certains en commentaire, je vais revenir sur euh, des petits points que j'avais parlé dans la dernière vidéo. Alors, dans les minutes élémentaires, je vais parler donc du tableau périodique des éléments. Et bah, qu'est-ce que c'est que le tableau périodique des éléments alors le tableau périodique des éléments, eh bien, en fait, c'est un système de classification donc des éléments, des atomes, hein, qui sont classés selon un ordre bien précis. Cet ordre, et eh bien, c'est tout simplement leur numéro atomique. Alors pour faire simple, le numéro atomique, ça correspond au nombre de protons que l'atome possède. Le second numéro est en fait la masse atomique, donc qui va correspondre à la moyenne des différentes masses atomiques des différents isotopes en proportion de leur présence donc, dans l'univers. Et la masse atomique est calculée en prenant le nombre de protons et le nombre de neutrons. C'est de la bonne <rire> Pour le classement, sans entrer dans le détail, je dirais que chaque ligne correspond donc à la période, hein, qui se définit par le remplissage des sous-couches électroniques, et que chaque colonne correspond à un groupe, par exemple les halogènes ou les métaux alcalins. Autre chose dont j'ai parlé dans la vidéo, ce sont les isotopes. Les isotopes, c'est quoi Eh bien, ce sont un petit peu des versions donc de l'atome. Et chaque isotope va différencier de l'atome par rapport donc, au nombre de neutrons. Bien, maintenant que j'ai clarifié ces petits points, je vais revenir à notre hélium. Donc notre hélium est le second élément le plus présent dans tout l'univers. Il est donc présent dans l'univers à environ 7%. Hein. Si vous faites le calcul avec l'hydrogène, nous avons donc 99% des atomes de l'univers qui sont et de l'hydrogène et de l'hélium. L'hélium possède 8 isotopes en tout hein, qui vont de 0 neutrons à 6 neutrons. L'isotope que nous connaissons tous le mieux, c'est l'hélium 4, donc avec deux protons, deux neutrons, et qui est le seul hélium stable avec l'hélium 3. L'hélium est produit dans l'univers principalement par la fusion nucléaire, hein, je vais pas revenir dessus, et sur Terre par la dégradation d'éléments radioactifs. Alors petit fait étonnant, hein, bien que ce soit le deuxième élément le plus présent dans tout l'univers, il reste en proportion extrêmement rare sur Terre. Alors, en tant que gaz inerte, l'hélium est totalement sans danger, il est ininflammable et le seul risque se concerne, en fait, bah, soit sa température, soit son inhalation excessive. Oui, c'est vrai. Le risque lié à l'inhalation, eh c'est tout simplement le fait que le corps va manquer d'oxygène. Niveau production, eh bien, excepté dans certaines poches de gaz ou qui sont dans du gaz naturel comme dans de, le, des poches d'hélium, hein, la production sur Terre n'est pas vraiment industrielle. Par contre, son usage, lui, l'est. En effet, l'hélium est extrêmement important pour trois usages. Le premier, pour les petits youtubers qui font des vidéos sous hélium pour un 1er avril. Youpi ça commence à être dur là, hein! L'hélium à l'état liquide est le gaz le plus froid de tout l'univers. Sa température est d'environ moins 269 degrés Celsius. Alors en comparaison, hein, le... le zéro absolu, lui, se situe à moins 273,15 degrés, donc seulement quelques degrés en dessous de l'hélium. Il peut servir à refroidir donc euh, l'hydrogène, hein, qui va être pour les fusées par exemple, mais aussi à refroidir les aimants, par exemple pour les IRM. Son usage est aussi appliqué en électronique où il va permettre d'avoir un, une atmosphère totalement propre. Voilà, un second épisode des minutes élémentaires. Pour le 1er avril, j'ai pris l'hélium. C'est assez spécial. Là, ça fait quelques minutes, que je tourne. Je commence déjà à sentir un petit peu monter les bouffées de chaleur. J'ai bon, bien sûr fait ça de manière sécurisée. C'est-à-dire dans un environnement totalement ouvert, Partout et bien aéré et ne refaites pas ça chez vous sans surveillance. A très bientôt pour un nouvel épisode un peu plus classique des minutes élémentaires. Salut tout le monde, paix et prospérité. Au revoir.